nous, nous avons une chance de présenter ou présenter un petit compte matin. Et compte ça qui c'était de, depuis Wem K.O.S.T. Mais si à chaque fanatique qui te commente, réponse dans ses coulèvres Un petit cri crac pour nous voir compte, nous des Depuis Pilem ou Boate, mais malheureusement, pas piquant. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse par là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile en pile. A la yon c'est les États-Unis d'Amérique. Tout douleur, tout problème, pays d'Haïti, pote au Bali quand même, la je non plan. Pour que l'on aide nous. Frère, c'est ça ce bien aimé. Pays les États-Unis viennent ensemble avec un nouveau plan stratégie stabilité 10 l'année pour pays d'Haïti. Mouah, mouah, mouah. Alléluia, bon Dieu. etats États-Unis décide d'aider Haïti pour le vin pays qui est sûr. Oh my God. Oh my Godness. I love you, US. Oui. Eh bien,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 tout pays. Gang criminel yo, en pile na yo, politique, ap soutenir, pren kontrol, pauvare, pendant des mois qui te sont passé à la. Eh bien, frères et sœurs bien aimés, en avril 2022, a, président Biden te annoncé yon plan stratégie. Les États-Unis pral mettre sous pied pour faire prévention contre conflit et faire promotion pour la stabilité dans mon pays.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 pour plan ça, faites ces ambassades, les États-Unis, dans le pays d'Haïti, qui arrivaient chita ensemble avec 230 mounes qui représentaient l'État ensemble avec la société civile, l'organisation multilatérale, avec bilatérale, le secteur privé, le diaspora. Donc, après parler ça, ça permet les États-Unis d'Amérique bien orienter plan stratégie en matière de diplomatie et de aide étrangère en Haïti. Mais qui belge les gens qui ont passé? Pendant que vous avez boté âmes vides dans le pays, et puis l'autre pays a m'a dit le plan. Pendant que les dirigeants a bien passé, attendez bien, oui, a dominé un bel hôtel, a monté descend, 34 machines dans le cottage, et puis c'est l'autre pays même qui a la tête li la sécurité. <laughs> On a si un frères et sœurs bien-aimés, c'est l'autre monde qui a pensé pour nous. Et puis, nous pensons que nous allons respecter. On ne pas comme un petit oiseau. On festival des bâles vidéo. Mais pour ça, c'est comme ça. tout y a tout. Ah, ah. Nous ne pouvons pas responsabiliser. responsabilité. Ou. Donc, frères et sœurs bien-aimés, le plan a deux grands objectifs. C'est faire progresser une gouvernance respective avec responsable sécurité. Wow! Mouah, belle tibagay net. Deuxièmement, c'est favoriser mobilisation ak prospérité population. ouch, Biden, mouah, mouah. Oh my god, frère, c'est ce bien-aimé. Fok que di ou, dans la phase plan, yop chita sous sécurité ensemble avec justice. Donc, les États-Unis pral fe yon sel ensemble avec société civile là, la, plus la police pour capable renforcer sécurité citoyen Yo ak état de droit. Mais où est bien dans tout ça? <laughs> Kounya se. USAID, S A I I love you l'international. Donc immédiatement, yo finissez par population en sécurité, avec justice Vous y a là. La deuxième phase, la phrase de ce bien aimé, qui c'est instabilité. Y'a pas résoudre ce petit petit problème. You understand me? Eh bien, pour résoudre l'instabilité,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 où l'on est tous ramis en vie, ensemble et avec joie. J'aimerais vivre en paix dans un monde meilleur. Où l'on est tous ramis. On vit ensemble et avec joie un nouveau monde, une nouvelle vie où l'amour doit régner vraiment. Oh my God, my Godness, l'amour doit régner dans ce pays, la justice. Hmm. Et troisième phase là, frères et sœurs bien-aimés la chita sous renforcement système. Donc, ici, on prend chita ensemble pour faire changement dans l'institution fondamentale. <laughs> Frères et bien-aimés, pour ça réalisé, les États-Unis d'Amérique pral le renforcer relations ensemble avec gouvernement, ensemble avec société civil la société civile, ensemble avec ONG, yo, groupe religieux, ensemble avec diaspora. <laughs>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 Là où les enfants jouent tranquilles Et les cœurs n'est point faibri Nous pouvons tous vivre au corps L'amour irréouan Attends comment vous voulez pour me parler pendant dirigeant les financer gang, pendant dirigeant m'a vendre la justice, pendant dirigeant a fait complot contre population, pendant dirigeant à voler la guerre dans corruption, pendant de... moun ki pou ba sécurité a la police pour 1000 dollars américains et puis les États-Unis d'Amérique regardez nous le plan stratégie, sécurité, stabilité. I love you so much. <cueils> Gratis, t il a fait tout ça pour nous. Oh my god. Alors, peux pas l'aise, mais c'est peuple haïtien. Hmm. Chaï saute sous tête, lit tombe sous épaule. Haïti, corruption. Frère, bien-aimé, gagne Patrick Noramé, ancien directeur général, bureau monétisation, programme Aide développement.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 Si n'a prétourné dans l'année 2017, ou capable rappeler ou, ULCC, tel l'ouvrir yon enquête sous ancien sénateur Richard, ensemble avec Hervé Foucan. dernièrement là, eh bien, Canada sanctionnel comme monde qui a gang et instabilité dans pays d'Haïti, concernant gestion stock sak diri qui était sorti au Japon pour BMPad dans la, décembre 2016, qui t'es gagné yon pète énorme. Eh bien,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 De 850 000 gourdes t'es détourné directement pas directeur dans cadre de diri ou capable rappeler aux frères et sœurs bien aimé à l'époque diri 10 ou 10 t'a fait actualité donc frère et sœurs bien-aimés côté nous croiser ensemble avec ancien directeur j'vais regarder image là pas hésiter relais la police fait maril. dans n'importe pays il la police qui maril parce que était Paul d'ailleurs tu comprends m'a rappeler aux frères et bien aimé Patrick Noramé et bien il était nommé les que Priver te président. Et pour te nommer, c'était Nenel Kasi, le sac te senate, qui te faire le joun petit job. Vous comprenez comment bagay yo en pays d'Haïti de depuis cette transi? Il faut que chaque monde mette moun monde Donc, Nenel Kasi, M. André Michel. Donc, ancien directeur Sam, capable de dire, M. C. SDP. Donc, depuis que. Privé, qui tête, pays, eh bien, s'entendez. So Rappelez-vous, qui te genye yon enquête américaine qui te révélé Patrick Morame, en an association ensemble avec Maître André Michel, passe prendre un kasi te engage yo dans yon stratagène pour te détourner plus passe 80 millions de dollars pe l'agent Petro-Caribé. Donc, frères et sœurs bien-aimés, fok mou ou pour le moment affaire devant juge. Jean rue qui n'est pas tellement trop fine droite, parce que c'est même joli qui a corrompu, en pile question à poser pour dire à qui ça dossier ça a abouti, ou bien relais, relais, si on peut mettre mandat international est-ce que ce n'est pas pour blanchir, de, pou de toute façon, un dossier n'a suivi de gré. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a dit, ou bien, fini, non, insolite, nous, pour journée aujourd'hui. Bye, bon, dieu, vous et puis s'entendez là et Jésus qui n'a été évêque là selon son mandat sous l'argent la aussi prière en a l'église 20 dollars ou bien 50 dollars oui passer la gueule puis mettre main sous tête ou pap, pap, et puis sort demander à votre donne tout ce que tu viens de demander le dieu de l'évêque va l'accomplir Alléluia, mon Dieu. Ay, bon Dieu, évêque, là, oui, pas bon Dieu que non, c'est là. Bon Dieu, l'évêque, là, qui a pas accompli le À la tracade, pour la été. Mettez-vous au pasteur, imbécile, toi. Opa. Même si tu n'as que 2 dollars, 3 prends tout. Le Seigneur ne refuse rien. Aïe, aïe, aïe, aïe, bon Dieu, bon Dieu, pas refusé un yen, on met bien de 2 dollars, 100 dollars, 10 dollars, 100 gourdes, passer la gueule encore belle. sauf dans le pays noir, on voit les gens des bêtises, ça, haïti même gens Cet argent, tu ne le jettes pas, tu le donnes à Dieu. Aïe aïe aïe, qui côté bon Dieu pour le descendre pour venir ramasser l'argent, ça n'a encore belle là, je ne sais pas, mais de toute façon, parce que tu as fait qu'on a bail bon Dieu l'argent, à la pour la vécaïté. D'ailleurs, mais qu'on est le pasteur, es a besoin de l'argent, est-ce que c'est bon Dieu l'a demandé Fidèle, il En tout cas, nous continuons à suivre. Et si tu ne donnes pas... Pain... Tu deviendras encore plus pauvre. T'as chargé sous pas bail, frère, c'est bien aimé. ou ouais, vins ou pas qu'avec l'Église là pour pas bail. Eh bien, sous pas vle pauvre, des la gaine en panier à pour et puis pour le bénir. Ce soir, l'évêque a l'air satisfait de la récolte. S'il vous plaît, pasteur. Si vous.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 Impossible d'avoir accès au bilan comptable de l'association de l'évêque. Mmh. Il reconnaît seulement que tout l'argent mmh. va sur un compte personnel. Certaines critiques, oui, certains pasteurs font du business. Aïe aïe aïe, il y a des la gars des tournelles, frères et soeurs bien aimés. What's the moon t'es un match football et puis on passe sous visage mais mettez pour le peuple. Mais <rire> quel business gens-là qui critiquent les pasteurs, qui font des business. Mmh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 Alléluia. C'est en pile. C'est moment pour nous faire un coup de pied dans sud pays. Et bien, geye ancien député de la 50e législature, comme Marigo, Deus Deonet, qui parle dans micro la presse pour montrer qu'il pas content Jean gouvernement à a fait pays. Si tout le monde a fait ensemble avec question question et qui continue à mettre de population, Frères et sœurs bien-aimés, pour plus de détails, entamez des déclarations. Je vais vous la presse eh, en mon nom personnel, Eoliène comme et au nom de, de notre parti politique et la démocratique pour la majorité. et vais vous que la presse sur la situation d'insécurité pays. Mm -hmm. Notamment, je dis qu'il est important pour nous souligner notre opinion nationale. Nous oublions pour l'opinion internationale des éléments qui sont très importants dans la question de cause, insécurité. la cause, l'insécurité. Nous fait la situation dans de la vie, Et puis, là, c'est un appel. On appelle à tous les Haïtiens, peu importe qu'il y a des vie sur de la planète. Ça fait environ deux années, avec quelques mois, que je prends la responsabilité de parler d'insécurité l'insécurité dans la pays. Parler de l'insécurité ici. Eh, c'est un gros défi et c'est une gros responsabilité. Mm -hmm. Et depuis les arts, les nations, les vapités, tant okay. verbales, tant physique Mais ça n'a pas fait nous ni décourager, mm -hmm. ni envie mm -hmm. abandonner Mathéo, pour souligner cause, question, insécurité, nous, la cause de la question de l'insécurité nous devons dire pour tout le monde mm -hmm. que l'insécurité de l'épargne financière, ce n'est pas un. Ce n'est pas pour ça de lever nos jeunes mm -hmm. insécurité. L'insécurité, c'est... Salut, s'il vous plaît. Ben, nous, sommes les mières, Il ne va pas dans le ciel. Il ne va pas sauter sous la mer. Ce n'est pas les oiseaux qui potent, Ce n'est pas les esprits. Mais dis-nous. C'est en construction. Ok. A qui ça le construit, s'il vous plaît? Est-ce que y a ici tissus et La chômage? Agile? À qui ça le construit? Dis-nous. C'est nous qui bâtit l'insécurité en Haïti. Et à qui ça nous bâtit là, Banouti tili Et insécurité qui est établie sous injustice est toujours fait Et insécurité qui est établie sous injustice là, il y a deux éléments qui poussent. Une c'est corruption, l'autre là c'est impunité. Et mais toi, tu es un dirigeant de ce pays. Impunité, corruption, Banouti tili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 que dans le privé, il a pas ni patriote, ni citoyen, et qu'il est toujours là pour prendre des décisions tête en bas pour toute nation. Okay. Et ça traîne nous, je vous dis, pas dire, ça une insécurité. Nous voulons dire pour la nation, les nouveaux systèmes de justice, ou du c'est de la justice, ils prennent tout le temps pour le faire habit, ils prennent tout le temps pour le vendre justice citoyenne. C'est insécurité sécurité qui a construit ça. Les douanes décident pour de peser pour ça qui est pipit, de peser pour valérer, et de ouvrir le boulevard, si bah il y a plus de, de a, qui dans le secteur privé, c'est une sécurité construit. Les gens ont décidé de cacher la vérité. Même si la vérité ça est une nation, mais intérêt l'intérêt personnel, c'est une sécurité construit. Nous avons ont parti très important dans le secteur privé qui décide pour le dit. Ils même c'est contrebande ces, ces, ces que qu'est-ce qu'on fait. Ils ont même c'est concurrence déloyales que qu'on fait. Ils ont même ils ont accepté que ils ont empêché population de fonctionner bien. C'est injustice nous avons construit toutes les ça et c'est insécurité là. Lors des membres gouvernement. Ni dans exécutif, ni dans législatif, ni dans pouvoir judiciaire, qui décide de tourner, tourner l'argent qui vous fait projet pour développer le pays, pour vivre bien, c'est une sécurité qui nous a construit. Pour prêcher les citoyens, ces citoyens célestes, pendant que nous, nous tout ça qui a passé dans la société côté la ville, mm -hmm. c'est une justice qui nous construit. Et c'est une sécurité qui nous a aujourd'hui. Dans le postage, nous avons dit, en ville de l'école, qui dans l'Ouest, ils ont commencé à fermer. Ils mm -hmm. ont dit qu'ils va faire l'école en ligne et ils pas fait tout le problème qui a à poser et Internet. L'école fermée. Puis la population a couru tout le monde à dans la caisse et ils ont abandonné la caille. Ils ont abandonné la famille. Puis pour monde qui ont fait l'école, ils ont déplacé. Les gens qui ont fait l'école, ils ont fait l'école. Nous faisons un qui est de Tout le monde voyage qui dans Tout le monde nomme non chef gang qui connu Sans personne monde pas intéressé à aller dans sous-problème. Je dis, je dis, je je dis, dans dis, sous et quand arrive y a mais nous Ce qui est important, c'est nous de l'eau qui a Je veux dire, ce n'est pas mal pour nous sécher, c'est robinaire pour nous faire. des actes qui paraissent des actes terroristes. tué les gens, les gens, mais l'important tout pour nous connaître, ce n'est pas mon yo qui a acheté les Et ce n'est pas mon naguet qui a dédouané les Ce n'est pas mon naguet qui a acheté les cartouches. Et ce n'est pas qui a les Et qui Si nous n'avons pas décidé de fermer les robinets, si nous n'avons pas décidé de garder des causes nous faisons commencer pour mettre la sécurité sans que nous ne nous jouions pas. Je dis que Haïti transformé dans un espace de violation totale de l'homme. Quand nous tombons dans un espace de violation totale de non. l'Église catholique n'a pas dit rien. Nous devons défendre l'homme. Nous ne devons pas dire rien sur la situation de l'insécurité que nous avons là. Et gouvernement. Il y a une façon qui nous va comprendre. Puis, les dirigeants, les gens qui sont venus, qui sont des ministres, des députés, des sénateurs, De tout le bâti. Et puis, l'autre qui a préparé les élections pour vous avez un président, sénateur, député, ministre, directeur général, vous okay. tout le dans pays pour okay. qui a les de laissons. Pour vous avoir une Mais qui est-ce qui a faire ça bon? Si pas peuple là encore pour faire ça, bon. Je tiens à appel nous, c'est pour nous demander. Mandez à la population, de la population pour suspendre pour nous apprendre à faire solidarité. Ok, on a fait solidarité. On a défendu comment? Dis nous comment? dis-nous. Nous voulons dire, c'est tout bon vrai, je tiens, pour faire ça, les cas appliqués. Ok. Mais en ville, palou. Si nous prenons solidarité sur la base, mais en ville, palou, Nous retournons à la encore Nous retournons à la tenevée, à la en de l'eau nous, nous à en haut, Nous en à la Nous barons à la dans milieu pour nous correspondre avec eux. Nous, nous avons à faire, nous avons l'État. Notamment, le ministère des Affaires sociales et du travail. Nous avons l'autre entité dans l'organisation internationale, le PAM, le mm -hmm. programme alimentaire mondial. Okay. Deux entités, ça, je veux dire, ont commencé à faire apaisement social. Okay. Pour yo, faire apaisement social, vous ont obligé de contacter les Ils Vous chutaballé avec elle. Ils ont pénétré l'espace pour yo, faire apaisement social. Donc tout le monde humanitaire, il y a une couloir pour y rencontrer les gangs, pour y parler à gang, et pour faire le travail humanitaire. Eh bien, c'est simple, c'est simple. Nous avons un gouvernement apaisé. Eh bien, nous avons un gouvernement apaisé. Tout le monde a apaisé. Aussi simple. On a apaisé dans le pays. On avance. Appel nous, c'est le monde de l'État. On mm -hmm. en va fait, commencer le travail humanitaire. Pour le bail manger, pour le bail l'argent, pour le dans le, le travail. Ok. C'est pour le prendre la décision. Pour demander le les pour, le manger, pour le déposer. Okay. qui ça. Qui a déposé déposer? Il ne faut pas ici avec nous là. Il ne faut pas ici avec nous, député. Ah. Qui a déposé ça? Le gouvernement de travail, ou pas faire nouvelle? Avec tout le monde de Margot. Toi, hein? Vite l'homme de travail dans le gouvernement. A vite l'homme de déposer ça pour Ariel. <laughs> Alors, tu as dit avec tu papa. dit eh, pas faire nous perdre que tu as dit que tu as dit que tu que tu tu que à Pour nous avons demandé pour une décision formelle, pour nous demander pour déposer les armes et pour nous, nous changer <cười> métier. Merci beaucoup mon frère. Merci, Merci beaucoup. Ok. À ça jours métier. Nous <cười> dire les gens qui te Bandit pour aller changer. a la avec dans ce pays. Nous quittons ça là pour pas faire, c'est un un Mesdames, mademoiselles, images Ma ou la police arrivait déposer la patte sous des individus saillants, yo nan Mall Saint Nicolas. Mais c'est difficile oui? Imaginez on madame sorti la cailli. Bon le le chercher, Marie le fait complot ensemble avec deux volets pour pour prendre l'argent. Mauvaise chance pour messieurs, la police kembe nèg. Est-ce qu'on a des bêtises? M'a fè ou connait et bien on durasse l'ambassade de on a 30 jours pour que l'équité pays rapide au presto. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, relations diplomatiques des pays saillants qui coupé. Donc, le président Honduras a annoncé. La Chine prêt pour investir plus de 10 milliards de dollars dans le pays. Là. nous même pas bon ici, nous continuons. oui. Si ça m'y taille, di si relation diplomatique, di nous, lit lit, on travaille pas, voilà. On travaille pas, parce que si pas, si diri a, nèg pas manger, petit nèg pas pral l'école, tu comprends? Fogeti diri a, pour faire, si élection, pour crée créer, si gang. Tu vois, voilà. Eh bien, cette relation di riz, toujours gain est-ce que, sous gang, est-ce qu'on vous chita belle route en sous grand esko ka ou eskoko kashi ta wap refléchi go ou tant là Non mon chè, on ne peut pas faire ce genre de trucs sous grand ou eskoko ka ap réfléchir pile le district ap mache mon atreve. Non mon chè, mon grand ou. le grand ou sa manje, sal moun refléchi. Hein? Sou grand ou ko ka après refléchi, ensemble avec belle construction. Non, mon frère, il faut pas ici. Sous grand est-ce qu'on peut réfléchir? Électricité 24 sur 24, tout le bien, il dans a un train normal, train, y a avion a violé, il y Non, non, non, non, non. <laughs> e, nous pas de cervelle pour nous réfléchir, c'est si dur pour réfléchir. Eh bien, frère, c'est ça bien aimé, n'importe au prince?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 sous sou sous hier sous conscience parce que m suis en 86 là été levé et il a été levé jean Claude président Jean Claude Duvalier Quand là il été dit pour inviter un un bien décent il t'a fermé il coule pas il a quitté pays à terre la démission mais je dis si Ariel Henry a tout les ça dans dans non, non, non, sous pouvoir dans tête primatiale il pas régler rien c'est c'est kidnapping, c'est insécurité, c'est mon c'est grand goût, c'est misère. 95% peuple la vivent dans la la Comment on veut le ici, La justice, c'est la vie nation. mini-justice, ça dit que les Mais, qui ce ça dit, les peuples Les peuples qui sont masqués, les si nous pas diriger, nous nous pas qu'à diriger. Nous, nous, nous, nous, nous, nous n'avons <inaudible> pas de capacité pour nous diriger. Il faut que nous nous le pouvoir. Il faut que nous le pouvoir. Parce que, parce que, l'être tout haïtien au fin de nous, ça y a été diriger là. Bon, bon, on nous servait, messieurs. Ça a été diriger là. Ça y a été diriger. Ça a dirigé diriger. je ne sais pas si ça a été <inaudible> diriger. Je ne sais pas si ça a été diriger. Demain si Dieu veut. C'est 29 mars lié. C'est le date. Mm -hmm. Je t'ai implanté la Constitution 87-là. Like malgré le fait de faire des branches, <coughs> il <li> pas appliqué, il <coughs> pas jamais appliqué le voie. Nous-mêmes, demain, si Dieu veut appeler les pour nous bailler, Ariel Henry, mon épies. Et vrai A qui laisse Amen. Et nous, à chacun chacun. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire Ariel Henry seulement, qui est dans le pays, a des gens toujours. Malgré le fait que ça a 80%, le peuple n'a pas bon. Mais il y a toujours un pays qui est il a qui Tu ne peux seulement comprendre A qui Il n'y a pas seulement un pays qui est là. Il y a pays qui est un pays qui est a pas pays qui Mais il y a un pays qui est toujours un pays And, André Michel, André Michel, moi-même, je suis un citoyen conséquent. Je suis un citoyen conséquent. Mm -hmm. Allez, du monde ça, vous dirigez là, ne suis pa, pas passer, ils ne sont pas net passer. Vous ne suis pas net passer, pa, ni ne pas crédit passer. Et moi-même, pendant ce temps si tout haïtien, vous avez un capable, vous avez un capable, le pays a changé. Parce que nous avez la vie pour tout le monde. Tout le monde doit être libre et libre. Tout le monde doit vivre à l'aise. Et là, vous parlez des droits de l'homme, vous parlez de sécurité, vous parlez d'éducation, vous parlez de sociologie, de l'eau potable, pour tout le monde. La vie pour tout le monde, de saïe, de saïe, et ça, vous parlez. Mais, messieurs, messieurs, dames, qui n'ont pas le pouvoir, qui a pas le pouvoir, après la mort de Jovenel Moïse, malgré que Jovenel Moïse est un l'obé, il va pas de régler rien. Mais, like to mais to... yo même, tout le monde, ça, si dans le pouvoir là, vous avez les dernières jeunes, mais vous n'avez pas fait un sérieux après le mort Jovenel. Mais il y a parlé pouvoir là, vous n'avez pas fait un sérieux Lettine. Vous Non mes amis, désolation total capital, mon cher. Désolation total capital. Ça di, veut di, bon, dire que les gens ne pas plus que les toujours. Parce que massacres continuent faire, a gens dans quartier populaire, dans pas ils Ça les gens ne sont Ça les fin pas Les gens pas pas vivables. pas pas vous avez une conscience qui manifestent, vous pas de diriger ou vous remettre le pouvoir. le pays qui est venu à la Cunyala, c'est un population. Il faut que vous très veiatifs. Il faut que très, très pour parler en suivre un 5 ou 7 dans le pays. Ce n'est pas un monde qui peut faire, rien encore non pays ça pas pas honnête qui gue honnête était la caillou parce que pas rien fin une bataille avec Oyo Kounia la Jodia il obliou quand il a pu se c'est il alors qui s'allie regardez quand vous même la victime victime de bataille ça fait des années des jours des mois à bataille en rien c'est hier alors ma petite population très véhitive parce que rien c'est hier il y a pas quoi le faire vous c'est pour lever camper pour craser le pouvoir à hier ça Ayel pas ouais peuple là. Ayel pa grand excès la fait pour peuple là non. Mais peuple là yo dans grand goût, a dans misère, a un chômage, pas grand monde qui ka dit rien pour yo. Est-ce que peuple a ka voye l'école Non, et pas même éducation. Regardez et même livre et sens civique là pa gagnen e, e, non. Civique et morale est-ce que a l'école qui fait Non. Pour qui ça, parce que yo craser pays à même dans l'éducation. Parce que faut que peuple là lui même lit très éduqué. Pour deux Messieurs, il y a mais pas de gens. Il a des de bagage. Mais Mes amis, même un monde pas fait dans le pays. Il pas de virer, bouler. Qui mettez pour vous dans le pays? vous souhaité un changement dans le pays, c'est changement besoin. changement besoin pour peuple à pour dans toute boîte Parce que tout le monde vous c'est un hôtel, il dormi. peuple même côté c'est dormi. Dans boîte parce qu'il a bien passé, il a bien vivé. Il quitté nous-mêmes. Détresse à lui-même. Bon, ça, ça y est, même avec André Michel qui connaît, parce que moi-même, je bah ne connais pas André Michel, parce que moi, même, y'a bah pas Alors, les gens qui ont battu pour André Michel, c'est que y'a eu une source de mettre là. Bon, et H HCC à lui-même, son changement, moi-même, moi m'a demandé pour payer. Son changement parle mal, seulement besoin de changement pour les gens qui vivent parce qu'il y a Biden choses Biden. C'est les gens qui ont une bonne famille dans Biden, le les gens qui ont une famille. Les gens qui parlent de famille et pour mettre la tête ensemble pour déboucher un changement pour, les gens, les pour le pays. C'est junior qui est en conséquence pour un changement. Et comme tu as l'autre massacre qui a été fait sur Jovenel Moïse pendant 10 ans, et qui PHK a été monté et Matelité fait passe avec Jovenel Moïse. Et je disais, où est-ce que fait ensemble des massacres? Et troisième version PHK, Ariel Henry, est venu arriver au pouvoir. Et depuis, et après les Jovenels fin mourir. C'est même vous qui avez tué Jovenel encore, c'est M. Chatla qui a tué. Qui tout est là et mais je dis ah, ouais Michel mateli prend un pays en otage avec tout Ariel Henry avec tout Cheka je dis André Michel et Majorie Michel qui te, eh, qui te dit nous je ne rete pas barricade nous qui te dit malheureux malheureux c'est pas en dans fait et mais oui, même, et, et, et, André ça, sous oui, même André Michel ça a planifié massacre sous mon belle ouais même André Michel ça a planifié massacre sous mon corridor basse ouais même André Michel ça a mettre moun et Solino en face, Moun belè, en face, Moun Koridobasa. Mais nous dit je dis, et manifestation ça, qui a organisé, et demain, si bon, 29 et, et masqué à venir des messieurs monsieur de Villar, ah. eh bien nous dis nous-mêmes nous n'importe un tout petit pays à ah, ne l'accoucher de mal parce que je ne je ne comprends pas les gens qui comprennent aux équipes des mounes dans quatrième population pas qu'à manger aux équipes des mounes pas qu'à genne écouter pour dormir pas qu'un l'hôpital dans un pays mais l'hôpital général là négofémer l'hôpital général l'hôpital la paix et négofémer pas qu'un centre de santé pas qu'un rien qui fonctionne dans un pays ah. ou André Michel lui-même celui que celui que Zoé a dit pouvoir agir en rire, ah. et, mais c'est lui-même qui vous décidez qui vous qui vous mettez on en de pouvoir Ariel Henry, mais nous dis nous-mêmes, demain mon cap 29 mars là nous va camper sous béton pour nous bailler et équiper à chez au pour nous Ariel Henry, comme nous et planifier massacre Cité Soleil, mais nous vîmes planifier 3 et troisième massacre et bel et corridor Bassia, et ensemble avec André Michel, Majorie Michel, mais nous disons nous-mêmes, et comme 29 mars là la caprivé demain si mon dieu tout. Les en pour nous porter solidarité, nou, pour nous demander à Ariel Henry pour quitter cette plumage. Parce avec Ariel Henry, il n'y a rien qui organise organisé dans notre pays. Après la sécurité, la vie chère, les gens des dans le cadre populaires qui pourraient régler la trouble. André Michel, Ariel Henry et e, e, Rosemilla planifié massacre sur les gens. Rosemilla planifier, le massacre et, et, et Corridor Basia. Et bien, nous disons, Rosemila, Madame Toto, si vous avez un pays sérieux, les gens, c'est dans le pénitence national pour aller. Parce que comme on a compris, André Michel qui a battu ensemble avec nous. Et les gens qui battent avec nous et, dans la rue, qui disent, qui prennent, qui ont chité ensemble avec Ariel Henry, qui négocié sous sou deux moun qui mourent. Elle négocié sous 100 militants qui finissent mourir. Et bien, nous disons nous-mêmes, planifié, on planifie, bas, base 47, connaît y a pile militants qui sont morts dans la base 47. Mais c'est là, Ariel Henry, André Michel qui a planifié Massacre. Et bien nous disons nous-mêmes, comme nous pouvons porter plein de paquets pour André Michel, pour Ariel Henry, pour Rosemila Petit Frère, pour Madame Tonton, parce que c'est eux-mêmes qui te planifié Massacre sous le monde et sous le militaire Bascal. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, vous attendez déclaration quelques militants. Bienvenue dans Haïti, la République des Coquins, seul volet au Capreté. frères et sœurs so bien aimé. aïe aïe mami et papi, aïe mami, aïe papi, ça <laughs> c'est mami et papi, oh my God, yo nice, mami paye avec papi paye, wow. Mamie, papa, ici, a papi, papa, ici, waouh, wow, wow. c'est tellement beautiful, oh my god. <laughs> quoi petite mami, a papi? Bon de petite mamie, papi? Bon, je nous faire des petites là. Parmer d'elle, parmer d'elle. Donc, fin de euh, tout le monde qui est venu depuis là avec nous, l'autre de nouvelles matières. est-ce que vous croyez que vous de quoi pour ou croyez que de quoi pour vous emmerder pour les ministres? Non, oui, effectivement, il y a des quoi pour pouvoir mettre des PIVM là, parce qu'actuellement là, il y a un pile de choses qui sont faites, et PIVM là tout. Lui dit, et... lui dit, s'il vous plaît. <rire> mouais, ça t'a faire monsieur. Mouais, ça t'a pris, monsieur. Ou faire le contrôle des débit, c'est bloc qui fait Caraïbes. Mouais, ça t'a Mais il est stupide, vrai. Mais il faut pas ici, ma chérie, karmate la travail, mais malheureusement malgré nos situations j'en dis là, mais quand même, il si a fait un pile qui fait, un peu de pour nous faire temps pour m'élaborer, pour me parler de. On ne peut <rit> pas gagner le temps, mais de toute façon, dis-nous au moins trois bagailles pour les ministres travail, que moi-même comme journaliste et public, la capitaine de l'autre, capable de Ah, même présentant déjà, me c'est <rit> Paul, Giraud, Jean-Baptiste, ou c'est coordonnateur général, escouade démocratique. Oui, moi, c'est professeur tout. Professeur <rires> <messis> qui école bon qui l'éducation. Ah ah ah ah, garde un peu comme mes amis, oh mon dieu, monsieur professeur, ça y est dit est démunis l'école. Mais va me quitter l'école, me quitter me quitter l'école lui, nous dit nous on te quitte l'école, nous on te quitte l'école, pas quitter, quitter, mes amis, et des professeurs me font quitter, me quitter l'école déjà. Je suis en quitter l'école. Membre de des professeurs soucieux pour le renforcement de l'éducation nationale. Oui, effectivement, absolu. Je vais profiter de salier trois personnes dans l'équipe. Par exemple, vous connaissez les partisans du gouvernement. Nous Donc capables de profiter pour nous salier. Honorable Jean-Tolbert Alexis. Aïe, chien devant. Aïe, j'ai popo le gouvernement, frère et soeur. Magistrat Osmi, la petite fouée. Ok, les mêmes c'est qui la gouvernement. Et même, c'est lui caca chien. OK, Pas un problème. Mettez-le. michel Donc, effectivement, oh, moi, c'est Paul-Jean-Baptiste. Attendrez-michel, il même, c'est qui gouvernement. Se la gouvernement. Il même ramasse caca chien dans la cour gouvernement. On a été généraliste ou démocratique. Je dis à son plaisir pour moi, pour mou, pour, pour ami et Radio Caraïbe, pour m'expliquer mou okay. e peuple là, pour nous dire okay. comment le et ça le fait, comment le gouvernement travaille. Ok. Faut nous disions bien, pierre marie henri c'est qu'il fait un pile fort pour je dis à là, qui fait, lui est capable là, toujours. Qui est fort <laughs> <laughs> eh Oui, il fait fort, il bloque gaz, il fait fort. Tout jour, il y a massacre à gauche à droite. et comme ça il un problème, nous même nous avons eu un problème, nous nous avons eu un problème. Et puis, nous avons eu un passé, nous avons passé. 300 ans avant que nous avons eu un politique, 500, 500 ans avant que nous avons eu un sécurité. Oui il fait Mais des pour nous, c'est si délai. Et il faut, nous n'allons Oui, il fait un pile effort. Un pile effort, c'est ça que fait. Et il y a des habitants. Habit là, c'est une communauté internationale, ensemble avec peuple. Qui peuple? Ah, qui peut Le ouais oui, et tout problème de sécurité, ce n'est pas PM oui, oui, e... qui est obligé. Oui, peuple peuple, oui peuple d'accord. peuple qui constitue le mmh. là, mais pas la population qui a victime chaque fois. la population qui a victime chaque fois. Oui, mais nous ne pas peuple là. tout. mais l'autre peuple. Parce que nous ne sommes pas ici, nous n'avons pas nous. nous, pas, nous. Mm. Mais la population Chaque jour a souffert. Oui, il pe... euh, be... faut que nous bien. Le mm. problème qu'il a, ce n'est pas... pas pm problème qui vient à problème. Il comme monde faut des solutions. Ça, de... Oui, solution. mm. mm. nous mm. d'accord. Mm. Mm. Mais où mm. en pile, j'ai faut Je je Communauté internationale, est-ce que vous avez besoin Allez, gouvernement ou la communauté internationale? <laughs> Quand vous avez monsieur? International, pas fait ingérence. Je <laughs> ne Partisan gouvernement, membre gouvernement, c'est de l'international, seulement il n'y a pas de vous. Vous avez besoin de jusqu'à ce que vous avez besoin Oh! Oh, bon Dieu! Pourquoi y a ouvert bouche c'est de l'international il y a pas le sel. et tu dis que là joue pas l'international pas fait c'est pas c'est l'international qui décide qui fait tout oh my god t'es pour le peuple haïtien mon garçon ça fait insécurité à mon cap ba examen à gauche et cetera ouais gain pile sanction à prendre pendant que ils à prendre sanction ouais non ça c'est international là pour qui ça a réel fait contre ça eh bien mm -hmm. PM là, nous elle il fait demande côté comme si pour Mais Maintenant il PM il fait les mêmes, il fait des pour gonfler. <laughs> Haha, hey, papa, nous pas se navire de se quitter à monsieur. Parce que si l'international dit que gang, ou ta la justice mette la mouvement, ça grave la goupaque est membre d'un gouvernement frère et il y il y un deux, sans faire dans la République, nous on a listé, nous sanctionné gang qui gang nan pays. Hmm. <laughs> Jusqu'à présent, qui l'a toujours qui a gang, mais mais beaucoup a changé, on à la traka dans une dévention militaire pour venir obliger et de nous l'assemblée là il faut qu'on vienne l'oublier nougat nougat yon fait commande encore matériel toujours pour qu'ils vignent pour aider PNH là où est au fur et à mesure où est bas pour qu'on ne finisse mais ça démontre allez le gros j'effort qu'on fait là non j'effort qu'on fait là j'effort non comme pour le peuple ça c'est j'effort voilà on regarde bien par rapport avec tout problème de sécurité. Parce y a un problème. C'est nous tous pour mettre les tête ensemble. On regarde bien ça qui s'est passé là. Il n'y a pas de dérogation. Consensus <coughs> national à côté, comme si on demandait pour tout le monde. C'est le monde qui a dit, il manque bien, Chaque fois qu'on demande pour tout le monde, on vient ici, on mettre ensemble. Ça donc ça, c'est tel poste pour moi. Si on ne met pas tel poste, on ne peut pas Pays à les mal poussé par refresé, c'est mal poussé. M'en va. Pays vicieux, pays volé. Pays escomote. Et si la jongle, parce pas, vous avez souffri longtemps. La tracade pour la vecaïté dans le pays ça. C'est ça, bien aimé, l'homme de Haïti, c'est la république des quoi c'est le volé, qu'après tout compte, c'est ce blague. Mais exemple, la clé d'évangile. Bienvenue dans Haïti, pays spécial. Très spécial, bon. Difficile, la sirène, moi la sirène à ma châte, ma con. La sirène, il n'a d'où vous êtes? J'ai la sirène fait à ma châte. À nous suivre. Fonfou coup de pied dans vos doux, on a le coup de loi. Ça, c'est la sirène. La sirène marche par terre. Moi voilà la piscine hein? pour la sirène. <rire> <rire> ouh oh le vaudou c'est tellement cool. Après On pourrait couler bas de l'eau. Ouh la sirène casse. Mettez tambou, t'as la sirène montée. Rele la sirène la baleine. Mettez garçon. Frappez. Frappez pour Rêlez-vous, Relay pas semaine condensé Aïe, hey, cheveux la sirène là-haut. Yes. Oh voilà la piscine. Hein. La piscine de la sirène. Hein. Ça c'est la piscine. Oh la couronne de la sirène. Ses ongles, mais et, acrylique de la sirène. Miroir de ça. Oh, wow, oh my God, c'est tellement beautiful. <mérite> oh. You cry? Don't cry, sirène, don't cry. <mérite> A crier, pas crier, Sirena. était C'était Sirena de l'eau pour nous, pour nager, pour le pousser que. A la maman, mes amis, elle met maman en anglou, met maman en anglou. A l'autre à Kaboul avec Internet, attends, vous pensez-moi même qu'il y a un pays ça. Ce pays est tellement spécial, c'est extraordinaire. En tout cas, j'aime toujours un mentir, Haïti Dictature, l'appel senti Haïti démocratie, c'est la république des coquins, celle volaille au cap l'été, qui vivra verra, qui mourra kakara. Moune, je mersi parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour la fidélité et patience. Je vous prie de vous quitter pour vous ne pas vous abonner parce que c'est les mêmes celles qui sont ou de ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes Foucault et nous avons croisé dans une autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Bisous, bisous, one love. Demain matin, 9h.